Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin j'ai validé mon compte 50 000$ chez Elite, je vous explique ça dans un instant. Alors donc comme je vous expliquais ce matin j'ai validé mon compte 50 000 dollars chez Elite Trader Funding. Donc c'est cette société propre firme qui vous propose comme d'autres sociétés de trader avec un capital qu'il vous alloue, ça peut aller de 10 000 à 300 000 dollars et j'avais passé le test des 50 000 que j'ai réussi hier. Donc ce matin j'ai reçu un email et j'ai validé euh, le compte pour avoir accès donc au compte réel. Donc le principe c'est que vous devez passer un test, donc un examen en quelque sorte pour prouver que euh, vous êtes un bon trader, que votre méthode de trading est efficace et à ce moment-là il vous alloue un capital, il garde 20% de vos gains et vous recevez 80% des gains. Donc c'est un système que je recommande, je vous recommande cela parce que ça vous permet d'avoir une bonne discipline et de devenir un bon trader si vous avez au moins une bonne méthode. Donc moi j'utilise la méthode que j'enseigne donc qui est du scalping plus le market profile et c'est efficace comme vous pouvez le voir, euh, j'ai réussi cela en 15 jours. Donc vous voyez ici, je vais vous passer donc une copie d'écran, vous voyez ça ce sont les 14 jours. Après 14 jours donc mon compte de 50 000 était à 52 968. Il m'a suffi d'un un petit, un petit trade donc pour le dernier jour et à ce moment-là donc j'avais validé. Je suis arrivé, vous voyez ici donc à 3 ,98. ici vous voyez l'ensemble des trades que j'ai passés. Donc il y avait quelques trades perdants, vous voyez 19 trades perdants et euh, 69 trades gagnants. Donc le, le but bien sûr euh, n'est pas de faire 100% de trades euh, gagnants, c'est quasiment impossible sur une longue période mais lorsque vous avez une bonne méthode le principe c'est de limiter vraiment vos pertes comme vous voyez ici 78% de, de trades gagnants et on arrive à avoir de très bons résultats. Donc j'ai n'ai pas tradé tous les jours, ça m'a pris à peu près un mois mais donc en 14, en, en 15 journées de trading vous voyez j'avais des journées ici vous voyez 156 dollars, 95 dollars, 448 dollars, 255, 242, 365, une journée perdante, une seule journée perdante sur les 15, donc avec 79 dollars de perte. Ensuite, donc de nouveau 127, 31, 44, 149, 291, 304 et 534. Donc pour euh, la fin donc de, de l'exercice, il y a un petit trait le lendemain de 50 dollars pour arriver aux 3000 qui était l'objectif. Et en contrepartie donc ce qu'il faut avec euh, ce test 50 000, vous voyez ici c'est expliqué. Donc il faut arriver à un profit de 3 000 dollars et un maximum drawdown de 2 000. Donc qu'est-ce que ça veut dire un maximum drawdown de 2 000 Ça veut dire que lorsque vous êtes en train de trader eh bien votre perte potentielle ne peut pas descendre à plus de 2 000 dollars. Donc bien sûr euh, ça vous oblige à être bien discipliné, il ne suffit pas de, de trader n'importe comment et de dire ben « le marché il va remonter donc je peux me permettre d'aller à, à moins de 2000 dollars », non. Donc ça vous permet ce genre de test d'être très discipliné et c'est bien sûr ce qu'il faut faire si on veut devenir un trader gagnant. Donc vous voyez chez Elite Trader euh, j'aime bien le, leur méthode parce qu'il suffit euh, donc de passer le test, il n'y a qu'une étape. Donc vous avez le test ici qui vous permet de trader sans limite de temps donc c'est ce que j'ai choisi. Donc vous avez un test ici à 10 000, à 25 000, à 50 000, à 75 000, 100 000, 150 000, 300 000. Vous voyez à ce moment-là les objectifs sont différents par exemple à 300 000 vous devez arriver à un gain de 20 000 dollars et votre maximum de redone est de 2500. Donc vous pouvez tester euh, différents, moi j'ai trouvé que celui de 50 était intéressant. Donc le coût pour passer le test est de 165 dollars et à ce moment-là donc si vous n'y arrivez pas en un mois vous repayez 165 dollars mais après vous disposez lorsque vous réussissez d'une somme donc dans ce cas-ci 50 000 dollars et euh, vous pouvez trader et garder 80% des gains. Vous tradez avec 50 000 dollars sans risquer votre propre argent. C'est là tout l'intérêt. Et aujourd'hui donc un de mes étudiants a annoncé que lui aussi avait réussi les 50 000. Vous voyez test de 50 000. Il y a quelques jours un autre étudiant avait réussi une autre formule qui est le fast track. Lui il l'avait fait euh, euh, ou, ou en one step, je ne me souviens plus très bien. Euh, vous avez différentes formules et il avait réussi 150 000 en 5 jours. Bon c'est bien mais il faut après euh, continuer à, à faire des bons résultats sur le long terme. Donc vous voyez moi j'aime bien euh, cette, ce principe donc de prop firme. Vous allez pouvoir trader comme cela sans, sans vous-même mettre de l'argent sur le compte, vous devez juste payer euh, tous les mois euh, une petite somme. Donc dans mon cas pour les 50 000 maintenant que le compte est activé je paye 80 dollars par mois. Mais je dispose de, de, donc de 50 000 dollars pour trader. Donc vous avez vu en, en un mois j'ai fait en, en 15 sessions de trading j'ai fait euh, donc 3 000 dollars et je n'ai pas tradé beaucoup. Hein. Parfois je tradais 10 minutes sur une journée donc c'est suffisant lorsqu'on fait du scalping. Je tradais donc le mini SP500 donc euh, ça va très vite là, en quelques secondes vous pouvez gagner 100 dollars. Et bien sûr vous pouvez les perdre aussi d'où euh, l'intérêt d'avoir une bonne méthode de trading. Mais je vous encourage donc si vous avez une bonne méthode de, de passer par là. Ce que j'aime bien aussi chez Elite Traders c'est qu'on peut utiliser la plateforme, euh, euh, la plateforme que j'utilise donc qui est Tradovet. Ils, ils proposent d'autres euh, plateformes comme Ninja et encore euh, d'autres plateformes. Vous pouvez aller sur leur site donc Elite Trader, euh, vous avez un lien sous la vidéo et vous verrez à ce moment-là euh, toutes les possibilités qu'il y a. C'est vraiment euh, une bonne méthode pour euh, apprendre à trader avec du capital. Parce que le problème si vous tradez avec un trop petit capital, si vous gagnez 10 euros par jour bon ce n'est pas très motivant. Tandis que là vous pouvez faire quand même des gains assez conséquents hein, vous voyez je, 500, 500 dollars, 300 dollars par jour. Ça vaut, ça vaut quand même le coup, là vous voyez pourquoi vous tradez il n'y a pas besoin de trader toute la journée pour faire des, des sommes comme ça. C'est là tout l'intérêt d'apprendre à trader sur un compte avec un capital quand même conséquent sans besoin vous-même de, de risquer votre propre argent. Donc les profs firmes c'est un très bon système que je vous recommande vraiment. Et ça vous permettra donc de vous entraîner surtout d'être discipliné ce qui est la base en trading pour avoir des bons résultats. Ne laissez jamais courir une perte importante. Moi je vois des, des gens qui, qui publient qu'ils ont 100 000, 200 000, 300 000 euros de perte ou même plus mais que ce n'est pas perdu parce qu'ils n'ont pas coupé leur position. Ben, je vous dis moi euh, ce n'est pas, pas comme ça que je trade, moi je ne peux pas trader comme ça. Moi je coupe de toute façon mes positions en fin de journée et je les coupe lorsque j'arrive à une perte. Si j'ai une perte de 100 euros, de 200 euros, ben je vais couper pour recommencer pour, pour le lendemain. Parce que vous pouvez avoir une mauvaise journée mais ce qu'il faut c'est ne pas cumuler vos journées. Il y a des personnes qui ça ne leur dérange pas d'avoir une perte comme ça. Moi ça me dérange vraiment, je dors mal si, si, si j'ai une position ouverte la nuit donc je coupe systématiquement mes positions en fin de journée et bien souvent donc je, je prends des positions qui durent 10 secondes ou quelques minutes sauf bien sûr si j'ai une position intéressante que je l'ai protégée à ce moment-là que je vois que je peux gagner plus alors je la laisse ouverte plus longtemps. Mais en principe donc le scalping est la méthode la plus sûre pour arriver à d'abord faire des gains réguliers et ensuite euh, dormir sereinement, c'est ce qu'on veut tous lorsqu'on fait du trading. Donc je vous conseille vraiment le scalping et le market profile qui est, qui est une méthode extraordinaire pour arriver à avoir euh, des gains réguliers. Vous voyez euh, ce que, ce que j'ai pu faire, ce que mes étudiants arrivent à faire avec euh, cette technique-là. Donc scalping et market profile, si vous n'avez pas encore une, une méthode efficace, c'est ce que je vous recommande. Donc ce n'est pas très long à apprendre, il faut s'y habituer et puis vous commencez sur un compte démo. Vous pouvez prendre un compte démo par exemple sur la plateforme Tradovate, vous pouvez prendre un compte démo jusqu'à 50 000 dollars et après vous passez euh, en propre firme chez Elite Trader. Donc vous aurez l'habitude d'utiliser la plateforme Tradovate et euh, comme, comme je l'explique, j'explique dans mes formations comment, comment l'utiliser. J'ai aussi un groupe WhatsApp où il y a mes étudiants, mes, tous mes élèves donc qui sont là et je leur explique également comment je trade, je leur montre, je fais du trading live. Ça leur permet d'avancer beaucoup plus, plus rapidement, plus sereinement et ainsi vous voyez les résultats sont là. Mes élèves aussi arrivent à, à avoir des très bons résultats en trading dans des délais très courts. Donc si vous cherchez une méthode efficace, ben si vous travaillez tout seul vous allez peut-être y arriver mais ça va vous prendre peut-être quelques années. Donc ça vaut peut-être mieux d'investir de, dans des formations qui vous permettront d'aller beaucoup beaucoup plus vite. Et à ce moment-là lorsque vous disposez d'un capital de, de 50 000 dollars, ben vous voyez vous pouvez gagner tous les mois des milliers d'euros sans euh, risquer votre propre argent. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui la meilleure solution donc il n'y a pas que Elite Trader Funding, il y a d'autres plateformes sérieuses qui proposent ça aussi. Il y en a de plus en plus mais choisissez bien sûr des plateformes que les personnes vous recommandent donc il y a, a d'autres plateformes. Moi je trade avec Elite essentiellement donc même uniquement pour le moment le SP500 et ça fonctionne très bien. Ce sont des futurs, donc il n'y a pas du tout de spread les commissions sont tout à fait raisonnables et on fait des gains rapides avec cette méthode-là comme vous pouvez le voir. Donc c'est une méthode que je vous suggère de retenir. Donc vous voyez les résultats sont là, on peut arriver rapidement à, à trader, à avoir des bons résultats et ça vous permettra de devenir un bon trader de manière régulière parce qu'il ne suffit pas de de faire un one shot euh, donc des bons trades un jour ou deux. Non il faut sur une longue durée arriver à avoir des, des bons résultats. Et si vous, si vous recevez 80% de vos gains ben je pense que ça vaut vraiment la peine avec un capital de 50 000. C'est très bien pour démarrer et avoir euh, donc un capital conséquent pour gagner tous les mois des sommes euh, quand même sympathiques sans devoir être toute la journée devant les écrans. Hein. Moi je vous dis, je fais d'autres activités et ça vous permet donc de trader, de voir les opportunités avec une méthode efficace, le scalping, le market profile. Vous allez voir que ça vous donnera de très bons résultats si vous n'avez pas encore une méthode très efficace. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Euh, J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos et qui sait peut-être euh, parmi mes, mes élèves un jour. Voilà je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.